L'innovation collective grâce à l'intelligence artificielle va être d'un essor incroyable. Il faut comprendre quels sont les bénéfices et les risques de tous ces, tous ces nouveaux développements technologiques liés à l'intelligence artificielle. On les maîtrisera d'autant plus si on les comprend. Il faut être en capacité d'appréhender les concepts qui sont derrière. Il faut être en capacité de jouer avec ces différents objets et de comprendre comment collectivement on va apprendre mieux avec des entités d'intelligence artificielle autour de nous. C'est cette complémentarité entre l'humain collectivement et ses machines qu'il faut essayer de trouver. Les dérives, elles sont évidentes. On peut être déshumanisé, on peut être mis à défaut. On, peut... on voit très bien ces objets qui vont aider l'humain de façon singulière et qui oublient le collectif. Donc il ne s'agit pas de s'isoler avec des machines, mais de résoudre ce, cette équation qui est comment bien utiliser ces objets d'intelligence artificielle collectivement pour le bien de la société. Nous allons utiliser en fait des machines dites intelligentes qui vont rendre des services, plus on aura besoin de faire un collectif important d'humains qui travaillent ensemble avec ces machines. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut à la fois des experts en sciences, en, en informatique, en intelligence artificielle, mais aussi des experts dans les humanités, que ce soit en sociologie, en psychologie, euh, voire des médecins si on va sur le cadre de l'aide, l'assistance à la personne âgée. Ou... Donc il est évident qu'il va falloir faire des communautés interdisciplinaires, travaillant sur un même sujet, avec cette idée de collectif intelligent, humain et machine, pour éviter de tomber dans le leurre, d'avoir tout compris dès lors qu'on fait un système qui a appris à partir de données. Ne surtout pas laisser les décisions aux machines. On doit avoir cette boucle humain-machine pour travailler sur la coévolution de l'humain entouré de machines.